Yop, c'est Aïtéros, j'espère que vous allez bien, moi ça va, voilà, aujourd'hui je suis remonté encore à bavé en duo avec ma CD, donc c'est euh, un des endroits que j'aime le plus, hein. c'est euh, une très belle route, euh, très beau paysage, et j'ai voulu revenir sur un sujet euh, entre deux trails, parce qu'il vu avec la sortie bientôt, euh, très prochainement, d'après il arrive ça. Euh, j'ai voulu donner un avis euh, sur euh, ces deux motos, entre la Ténéré 700 et la Ténéré 900. Pourquoi, d'après mon, mon expérience de Cross, j'ai quand même 16 ans de cross et le bureau moi. Vous regardez sur mes anciennes vidéos, vous verrez que je faisais beaucoup de Cross. Euh, pourquoi la Ténéré 700 est supérieure à la Ténéré 900 Je parle dans une optique de, de trail, je veux dire, de road On Vous sur la route, c'est ce la, thermale, la parce que c'est un restreint et voilà, dans une optique de faire du trail et euh, je ne dirais pas d'en partir dans l'enduro, parce que c'est encore plus hard mais je veux dire, je parle vraiment du trail du trail pur, pourquoi la ténéré 700 est supérieure à la ténéré 900 alors, déjà il faut partir d'un principe que quand vous faites du trail, euh, orientez-vous toujours vers quelque chose de plus léger euh, plus, plus vous avez quelque chose de léger, mieux c'est la TNR 900, ben, D'où son nom, 900, donc 200 cm3, va avoir un moteur beaucoup plus lourd. Ça va être p 3 hein, le même qui est sur la MT09, un hein, plus noir, en on, changeant on un petit peu la pignonnerie et la couronne à l'arrière, ils vont juste changer ça. Hein. Euh, donc il y ait un peu plus de lac à bas régime. Euh, mais sinon, là y a moteur, c'est exactement le même. Ils ne vont pas toucher la du piston, tout ça, ça, ça serait exactement la même chose. Euh, mais par rapport avec Ténéré 700, elle est beaucoup plus lourde. Et quand vous allez vous retrouver au niveau de faire du, du trail, si vous commencez à faire un petit peu de franchissement, vous commencez vraiment à, à, à, à, à l'employer, vous allez voir que c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement euh, fatigant de l'utiliser. Je vais vous donne un exemple. J'avais une 250 euh, SX en KTM. J'utilisais pour faire du cross, bon à la base c'est une cross, mais eux euh, pour faire du cross, pour faire du trail, mais à la, à la, à la, place, à la base c'est quand même une cross. Mais je l'utilisais quand même, pour, même dans la forêt. Et quand je suis passé sur une 350, non une 450 SXF, 4 temps, c'est beaucoup plus lourd forcément, c'est un 4 temps, mais je déjà je l'ai senti. Pourtant c'était des trucs qui sont très, très légères à la base, et une elle faisait 90 kg, l'autre elle faisait dans les 120 kg. Eh bien, vous avez une que de 30 kilos entre nos armes. Je peux vous dire, moi, que vous les sentez violemment. Vous le sentez. Que ce soit au niveau des reins, tout ça, pour la refaire basculer. C'est extrêmement lourd et c'est très, très dur à, à placer comme vous le voulez. Donc, pour ma part, une Ténéré 700, parce que moi, euh, je pense vraiment, vraiment m'orienter vers une, une Ténéré 700. Voilà, J'ai vraiment hésité. En plus de ma CD, parce que je comptais vendre ma CD 650R, je, je vais la garder je vais la faire débrider et je vais acheter plutôt une deuxième moto ça sera un trail, Ténéré 700 comme ça j'aurai une moto qui sera pure pour rouler sur la route en CB, qui fait très bien la faire, qui est extrêmement fiable je suis très content. Bon, ça serait content cool de la revendre et faire du trail en me prenant une Ténéré 700 et moi quand je dis du trail c'est pas du trail comme sur la route là vous me connaissez mal, moi quand je dis du trail c'est sur la terre moi la moto elle est faite je aller sur la terre donc euh, je, bien sûr elle roulera sur la route pour m'amener sur les terrains en terre mais voilà, ça sera vraiment de la terre je vais revenir à mes origines genre, ce que je faisais en cross et en trail en enduro, je veux dire, dans la forêt et tout ça, j'en ai fait depuis 16 ans donc voilà, ça sera pour moi un trail euh, c'est vraiment à la base, il faut que ça soit léger puissant, mais surtout surtout il faut plus léger la puissance n'est pas vraiment quelque chose qui est très important. Je veux dire, bien sûr, vous ne pas prendre un 50 cm3, mais je veux dire, dès un 300 cm3 déjà, ça, ça, peut, ça peut suffire largement. Moi, j'avais un 250 et c'est extrêmement fou, plus puissant. J'ai eu aussi un 450 captans. temps, c'est largement suffisant, c'est même un peu trop. Donc, à 700 cm3, c'est amplement suffisant. Donc, pour ça, niveau motorisation, à 900, ça, ça, ça reste d'être trop lourd, trop puissant même. Parce que vous allez voir que quand vous commencez à accélérer et tout, vous n'allez pas l'exploiter, vous allez rester en seconde, en permanence. En seconde, maximum troisième si vous êtes bon. Moi je me rappelle quand je faisais du l'enduro ou du trail, euh, j'étais en seconde, troisième, maximum. Euh, quand vous voyez les gens qui passent en quatrième, cinquième, sixième, c'est des, des top pilotes de fou ou alors ils sont en ligne droite. Mais si vous commencez à faire vraiment du trail, du franchissement, de, un peu un mix trail enduro, euh, vous êtes pratiquement toujours en seconde, troisième. Soit vous avez des moteurs qui sont très puissants euh, c'est dur déjà de les amener et si c'est si si très lourd, comme la, la ténérine innocent, euh, vous allez vous apercevoir que en vérité c'est dur c'est beaucoup trop dur c'est beaucoup physique c'est pour ça que moi si je, je voulais vous donner un conseil pour revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont demandé par, par mail il y a le mail de contact à la, à la part description de ma chaîne, peut-être qu'ils m'a demandé des sujets, ils m'ont demandé de revenir dessus, qu'est-ce que je voulais sous-entendre parce que la Ténéré 700 est meilleure que la Ténéré 900 pour moi c'est une question de poids, après le, le prix, ça c'est vous qui voyez, moi personnellement je préfère faire une TNR700 parce qu'elle vaut 10 000 euros, et pour faire du travail c'est amplement suffisant, pour moi ma machin qui vaut dans les 16 ou 18 000, 14 000, 15 000, pour moi c'est beaucoup trop cher après vous avez peur de l'utiliser, vous avez peur de la casser vous avez... voilà. Bon, c'est comme ça, c'est un choix personnel ça a le prix, et moi ce que je regarde c'est le point comme je veux revenir à mes, à mes amours qui sont le, le trail et l'enduro euh, mais, mais sans laisser tomber la route parce que j'aime bien aussi conduire sur la route donc c'est pour ça que voilà, je vais faire orienter vers une TNR700 en deuxième moto. Euh, qui prochain très prochainement je pense que je vais essayer de voir si je peux l'acheter en oeuvre, hein, toujours en j'achète parce que je, voilà, je vais faire un petit peu de neuf je partirai pas sur le Ténéré 900 déjà le Boccaire sera beaucoup trop cher et vous avez peur de l'utiliser après et, et en plus euh, comme je vous dis Ténéré 700 déjà est déjà assez lourd donc, comme ça moi, je vous conseille une chose, c'est de bien réfléchir et de prendre plutôt une Ténéré 700. Après que vous prenez la World Red ou autre, ça c'est votre affaire. Et moi, je crois que moi, je préfère une Ténéré standard. Parce que la World Red étant le réservoir, ça fait deux fois plus de poids. Moi, une Ténéré 700 standard, sans tomber dans des conneries, ça suffit. Après, vous, vous mettez des barres de renfort, toutes, toutes les protections possibles son là déjà, vous en avez pour 1000 euros de plus. C'est ce que je ferme en fait, sur un tour de 10 000 euros je mettrais 1000 euros de plus avec toutes les protections possibles imaginables les parcs carter les machins tout ça pour pouvoir voilà, faire du travail vraiment tout terrain et donc euh, euh, pour, pour ma part je pense que c'est largement suffisant une euh, cette scène c'est même déjà même trop euh, motorisé pour ma part c'est même trop motorisé une cette scène euh, même à 450 ça suffirait mais alors amplement non, enfin au moins on pouvait faire de la route aussi avec voilà, ça, ça reste imbécile donc c'est pour ça, pour ma part, la Ténéré 700 restera toujours supérieure à la Ténéré 900 Peu importe la Cénatégoum, ces grosses conneries de GS, la BMW, tout ça Qui sont des bateaux qui sont lourds, crevés, qui sont imposantes et massives Que vous n'arrivez même pas à manier dans la terre, c'est pas vrai J'ai vu des gens, les manies, ils n'arrivaient pas, ils se la gueule en permanence Donc la Ténéré 700 est et restera toujours la valeur sûre et, le, et, la, et la moto la plus optimale pour faire du, du, du, du trail. Après, si vous voulez faire de l'enduro, là vous passez sur KTM, sur les 450 euh, ou 350 euh, 300, euh, comme ça s'appelle, 4 temps euh, ou même 2 temps, 2 temps, qui sont de la part KTM. Voilà. Bon, mais moi, pour ma part, je vous le dis honnêtement, si vous voulez vraiment une moto optimale, prenez Ténéré 700. La Ténéré 900 est donc beaucoup trop, beaucoup trop à plus. Au niveau de la Ténéré 700 que je vais prendre, je reviendrai dessus avec vous, on en reparlera en détail. Pour l'instant, c'est encore un projet, hein. c'est encore dans le flou. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais en prendre une, ça c'est sûr, sûr et certain. Je ne sais pas trop quand, mais ça sera dans l'année, dans l'année 2020. Si Dieu veut, si Dieu veut, le permettre. Euh... Et donc, je garderai ma CD650R au lieu de prendre 1000, et, re... et, et j'aurai passé des 650 r ici. Et, et je pense même recréer une deuxième chaîne, avec que de la Ténéré 700 dessus. Vous, vous, vous apprendre la mécanique entièrement parce que je sais exactement bien les les démonter et les entretenir, les, les travailler. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite un bon ride. Ciao, ciao.